On estime que les images que vous venez de voir ont plus d'une centaine d'années. Attention avec ça, c'est très fragile, c'est des vraies antiquités. On a très peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé, mais on estime que quelque chose s'est échappé d'un laboratoire et a empoisonné l'atmosphère. Oui Mes parents ont dit que c'est une bombe nucléaire qui a rendu la surface inhabitable. Comment tu oses contredire le professeur Ça mérite des points en moins sur électrium C'est le vent qui ont dit ça, j'y crois pas une seconde. Gloire au protecteur Gloire au protecteur Gloire au protecteur Oui, le protecteur nous a tous sauvés et nous avons beaucoup de chance d'être ici. Grâce à lui, nous pouvons continuer à vivre dans nos cités souterraines. Regardez à quoi ressemble la surface Ces images ont été prises par le bataillon d'exploration du protecteur. On n'y engage que les meilleurs parmi vos frères. C'est le but de cette académie. Pour vous, les filles, on enseigne l'histoire, les arts et les sciences. sauver la vie. Merci, merci à vous. On ne croit qu'en vous. Gloire entre les cœur. J'ai encore perdu des classes dans Elytrium. Je crois que j'ai mis la main sur le mauvais cœur pendant l'hymne. Gloire au protecteur. Gloire au protecteur. C'est de quoi recommencer. Facile à dire pour toi, ta mère est directrice de l'académie. Tu seras toujours au sommet du classement. Moi, je suis 95e. C'est toujours mieux que de débrancher, Elle eh vient, on va voir les autres. C'est pas, pas une bonne idée. Mais si, Et vous là, vous n'avez rien à faire à ce niveau. Et en plus, vous utilisez des applications non autorisées. Remettez Elytrium immédiatement Vous l'avez vu Pas depuis deux jours. Elle est même plus dans le classement. Elle a été débranchée. Eh merde. Faut aller la chercher qui vient avec moi Vous êtes sérieux là C'est notre ami quand même. On a perdu trop de points comme ça, c'est trop risqué. Bah ouais moi je pourrais jamais aller dans le corps d'élite du protecteur si j'en perds encore. vous êtes sérieux là T'inquiète je viens avec toi. Allez ouais, c'est bon vas-y. Merci. Allez vas-y. Bon. Toi, va voir ta mère et essaye de lui parler. Et vous deux, allez fouiller son compartiment, on trouvera peut-être des indices. Ok, ça marche. Moi, pendant ce temps, je vais aller hacker le système informatique pour voir si je trouve quelque chose. Mère, je m'adresse à vous. Gloire au protecteur. Gloire au protecteur. Qu'y a-t-il, ma fille Je voudrais savoir ce qu'il advient des personnes qui se font débrancher. Je souhaite pas discuter de ce sujet avec toi. Mais, mère, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. À ce que je sais, on les fait remonter pour tester l'air de la surface. Mais c'est horrible. Je veux pas que tu te mêles de ces affaires. Si le protecteur la prend, nous serons condamnés toutes les deux pour trahison. Alors je souhaite que tu changes de comportement. Mais mère... Fin de la discussion. Tu as déjà perdu assez de points d'œil, Oui, mère. le protecteur. Ça y est, je l'ai localisé. Tenez, prenez ça. Et filez maintenant. Merci. Bonne chance. C'est ici qu'on a localisé pour la dernière fois. Mais c'est les escaliers qui mènent à la surface. Putain, alors c'était vrai. On a encore une chance de la retrouver. Faut qu'on aille voir. Mais vous savez que c'est interdit, hein? Va, une escorte attend un kilomètre. Une fois dehors, tu seras libre. Et mes amis Ce mot, il veut plus rien dire là-bas. Tant qu'ils continueront à se battre et à se marcher dessus, pour rester à leur classement, ils resteront dans cette cité minable. Vouloir au protecteur. On fait quoi On y va Fois, là. Il faut prévenir tout le monde.